Nous nous étions quittés dans une vidéo précédente avec l'établissement d'une table de multiplication et dans laquelle nous avions illustré la notion de référence relative. J'espère que vous avez cette vidéo bien en tête. Alors nous allons un petit peu améliorer notre système ici parce que la table de 7, c'est bien. Mais imaginons que je veuille maintenant une autre table ou que je veuille toutes les tables possibles. Eh bien... Je voudrais donc que ce 7 soit variable. Alors ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais décider que le multiplicateur de la table sera toujours indiqué ici, en ligne 12, par exemple. Et je dirai, je veux la table de 8, et le système me calculera la table de 8 que je lui aurai enjoint de calculer, donc en frappant le 8 dans la cellule A12. Convention que je prends ici. Vous pourriez la mettre n'importe où. Bien, donc ce n'est plus 7 qui doit se trouver là, mais 8. Alors évidemment, si je souhaite utiliser au mieux le tableur, je ne vais pas moi-même écrire chaque fois le 8. Je vais demander au tableur de faire le calcul lui-même, d'écrire ici lui-même toutes les valeurs du multiplicateur. Donc la, la, la méthode à l'ancienne en recopie non-incrémentielle vers le bas, ne me satisferait pas. Je veux ici que ce 8 soit recopié tout seul dans la colonne C. Alors, comment faire bon, On va utiliser une formule, bien sûr. Oh, une formule très simple, ici. Puisque cette formule, qui commence par égal évidemment, va me faire désigner la cellule A12. Et c'est tout. Si maintenant je frappe Enter, ben oui, le, le système a bien pris le contenu de la cellule A12. Et si je change le contenu de A12, je mets 5. Ah bah ben oui, le système a bien toujours pris le contenu de A12. Bon, parfait. Mais je voudrais maintenant avoir le 5 partout, ou le multiplicateur, quel qu'il soit, partout. Alors, si je tire vers le bas, même en tenant une touche contrôle enfoncée, que va-t-il se passer A, ah, un 0. Pourquoi eh bien, examinons. Examinons la formule qui se trouve maintenant en C2 et qui nous donne un 0. Pourquoi zéro eh bien, Parce que le système a, a, a, a incrémenté le A12. Rappelons-nous, A12, ça veut dire quoi Ça veut dire, prends le contenu de la cellule qui se trouve par rapport à C1, en position, A12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs plus bas, et 1, 2 colonnes plus à gauche. Nous sommes en référence relative. Donc, cette formule-là, qui désigne A12, imaginez donc une grande flèche qui va vers A12, lorsque je la copie vers le bas, ben, la flèche descend un cran plus bas. C'est logique. Bon, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que, dans la cellule dans la colonne C, en fait, toutes les cellules fassent référence directement à la cellule A12, et non pas de manière relative. Alors, quel est le système Quel est le truc eh bien, nous allons dire au système que, lorsqu'on va... Tirer la cellule, la, la, la, la poignée de recopie vers le bas, il ne faut pas que le 12 soit modifié. Alors pour cela, on va utiliser un système de fixation du 12. Dans tous les tableurs, le système est le même. On va mettre un, une punaise devant le 12 pour l'empêcher de bouger. Alors cette punaise elle est matérialisée par un signe dollar. Ce n'est pas seulement pour faire riche, c'est vraiment pour fixer le 12. À partir de maintenant, si je recopie cette formule vers le bas, le 12 ne changera jamais. Et si je veux, par exemple, fixer le A pour qu'il ne change pas lors d'une recopie, je fais la même chose, je mets une punaise. Et donc, j'obtiens la formule Dollar $A, dollar $12, qui semble un peu curieuse. Mais donc, nous retenons que ce dollar ne sert qu'à fixer la lettre A et à fixer la valeur 12 qui suit pour la coordonnée de la ligne. Je fais « Enter ». Rien ne change. C'est toujours bien A12 et c'est bien 5 qui est désigné. Bon. Et si maintenant j'efface ce 0 et je tire la formule vers le bas d'un rang. Que se passe-t-il Ah, c'est toujours 5. Pourquoi est-ce toujours 5 Lorsque j'ai tiré vers le bas, y a-t-il eu une modification de la formule Non, puisque j'ai fixé le 12. J'ai même fixé le A d'ailleurs. Mais c'est le 12 qui nous importe ici. Le 12 a été fixé, il n'est pas devenu A13 ou A14. Ou... Bon. Et si maintenant je continue de tirer vers le bas j'ai donc 5 partout. Et quelle formule partout eh Bien la même formule partout. $A, $12. Nous avons ici un système de référence absolue qui fait donc référence absolument à la ligne 12 et à la colonne A. Un système de référence absolue. Remarquons que le système de référence relatif fonctionne toujours très bien dans la colonne E. Les calculs se sont opérés merveilleusement bien. Et si maintenant je change le 5 pour un 8, tout va bien. C'est merveilleux. Alors, regardons encore cette formule, $A, $12. Tiens, au fond, était-il vraiment nécessaire de fixer ce A parce que si je laisse A de 12, ça veut dire que le A n'est pas fixé. Et si je tire vers le bas, que va-t-il se passer Que désigne la lettre A ici, lorsqu'on on se trouve dans la colonne C La lettre A désigne la colonne qui se trouve 1, hein, 2 rangs plus à gauche. Nous sommes en référence relative sur le A. Donc, si je tire cette formule vers le bas... Est-ce que le « a » va se modifier Il désigne la colonne qui se trouve deux rangs à gauche. Faisons le test. Je tire vers le bas. Tout s'est merveilleusement passé à nouveau. Pourquoi ?« a », c'est bien la colonne qui se trouve deux rangs plus à gauche. Et le 12, lui, « ah mais le 12, lui, n'a pas pu être modifié quand je suis en C et que je désigne la colonne qui se trouve deux rangs plus à gauche et que je descends, ça reste toujours la colonne de rangs plus à gauche. Bien, ceci juste pour illustrer que dans une formule, on peut avoir une partie qui est relative ici le A et une partie qui est absolue. On parle maintenant de référence mixte. Une partie absolue, une partie relative et on voit que cela fonctionne merveilleusement bien. Pour transformer une référence absolue ou une référence relative en référence absolue, pardon, j'ai manuellement édité le contenu de la formule et j'ai mis à la main un dollar. Je vous montre un système plus facile qui ne demande pas d'aller opérer avec une pince à épiler dans les références, un système plus facile. Donc, j'ai maintenant remis la référence relative pour cette cellule là. Bien, si maintenant cette cellule là étant désignée, je vais la mettre en évidence pour qu'on la voit mieux. Je frappe maintenant la touche F4 au clavier et regardez ce qui va se passer. La référence égale à 12 s'est mise en référence absolu, tant sur le A que sur le 12 d'ailleurs. Expérience suivante, je frappe encore une fois la, la, la touche F4, maintenant que nous avons une référence absolue totale, et maintenant le A est en référence relative et le 12 en absolu. Encore une fois F4, maintenant c'est le A qui est absolu et le 12 qui est relatif, ce n'est pas bon du tout pour nous ça, hein donc, encore une fois F4, je retourne aux références relatives, pures, et puis encore une fois F4, et je retourne aux références absolues, pures. Donc, en frappant frénétiquement la touche F4, vous voyez que je passe d'un système entièrement absolu à un système mixte entre absolu et relatif, absolu et relatif, et puis relatif. Donc ici je vais revenir à A12 et j'accepte. Donc avec la touche F4, vous avez facile de modifier les références d'une cellule en absolu ou en relatif comme vous le souhaitez.